Au nom de Croise Europe et l'ensemble d'équipage du bateau, nous souhaitons à toutes et à tous une agréable matinée. <rire> La croisière est malheureusement finie. Si tu avais en deux trois mots en résumé, ce que c'était cette croisière pour toi oh, Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Enrichissant. C'était magique et c'est à refaire et je compte bien refaire. C'est plus, plus, plus, plus. C'est super. C'est des émotions. C'est des sourires. C'est des gens beaux. La bienveillance. Le du positif. Extra. Hein. Elles sont toutes brunes Regarde. Quelle beauté. Regarde quelle beauté. Souriante. Dans Tout ce que tu retiens de la croisière, c'est les beautés et les sourires. Bah, écoute, j'étais devenu pour ça, <rire> J'ai rencontré des personnes magnifiques. Alors là, oui, et je crois que ça va changer le cours de ma vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et, Rien que ça. Et celui de mon mari, mon mari aussi. Là, je crois que ça lui a apporté énormément. Mais les gens sont arrivés le premier jour euh, en se regardant de crèche comme on dit chez nous, hein, sur le côté, euh, faïence et tout le bazar. Et puis le lendemain, ben, tout le monde était dans un bras l'un de l'autre. Je me suis demandé ce qui se passait. Une très, très, très, très, très, très bonne expérience. Et là, t'en demandes, non Oui. <rire> Un ah, seul mot, sérénité. Peut-être un deuxième, bonheur. Un troisième, apprentissage. Et j'ai appris qu'il y avait une petite lumière au bout du tunnel quelque part. C'était chaleureux. C'était sympathique. C'était intéressant. C'était amusant. Et il y a des gens qui racontent plein de blagues, donc on a rigolé tous les jours. Et moi, ma nourriture, c'est le rire, c'est la bonne humeur, c'est l'optimisme. Écoute, c'était pur bonheur. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Partage. Ouais. Et si c'était à refaire Je signe. Je signe ta fils. Super. Nul. Ouais. <rire> <d 'émotion>. Trop d'émotions. <rire> <rire> c'était nul parce que trop d'émotions ouais, On n'était pas venu pour les ateliers, moi je dois le dire tout de suite. Mais c'était vraiment une bonne ambiance et voilà. Très bien. On a rencontré ici un élan extraordinaire autour de cette passion que Sylvie, toi-même et votre équipe euh, sont, on, nous ont communiqué et, euh, et c'est au travers de tous les croisiéristes nous avons fait des rencontres vraiment très enrichissantes. Moi qui ne suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup, moi qui n'aime pas, qui est casanier, ça euh, m'a très bien plu, euh, j'ai vu le pays, c'est bien, il est très beau. Des moments moment euh, magique, des super belles rencontres et euh, je retiens euh, tout, tout, tout, tout le positif. Il n'y a eu pas une seule seconde où euh, je ne me suis pas amusé, où je ne me suis pas éclaté, je ne regrette rien du tout et euh, l'année prochaine je reviens. Ça a été euh, une charge émotionnelle incroyable, intense. Il n'y a, euh, a pas eu de vague à l'âme, Il y a vraiment eu, euh, euh, on a été porté par les eaux du Toureau. On a vraiment coulé au rythme de, de l'amour, voilà. On a, on a vogué au rythme de l'amour. Ce hum. sera à refaire Ah oui, encore 100 fois s'il faut. C'est toujours un jour très difficile, évidemment, le dernier. C'est euh, pas le dernier, c'est le, le, le dernier ici, dans le décor qui nous appartient encore quelques minutes, mais, mais c'est le début d'une une autre aventure. Voilà, L'aventure avec soi tout d'abord, une aventure avec tous ceux qui, euh, qui sont ici. Il faut que vous sachiez, et je pense que vous le savez, que la Sylvie Honoré qui fait l'émission, elle est disponible après la croisière. C'est pas parce que je vais rentrer chez moi, je vais dire... Oh voilà, c'est fait, hein, <rire> enfin, pas du tout, pas du tout, j'ai besoin de vous, je sais que c'est France Gall qui l'a chanté, mais euh, c'est vraiment un besoin, voilà. Alors, Anne, où es-tu Je voudrais donc d'abord te mettre... Tu es là <rire> Voilà, donc d'abord, Anne les d'avoir pas eu le temps de, de, de, de vous faire faire parce que c'était un travail, parfois en émission et avec tous mes experts, on se dit on a, on a eu deux heures et on a, a l'impression de ne pas avoir dit tout ce qu'on devait dire c'est pour ça que je répète chaque fois leur site internet donc allez voir évidemment et aller échanger avec Anne à la suite de la croisée alors, honneur aux dames aussi, donc Julie Julie, ben c'est vrai que c'est devenu, euh, devenu une amie, c'est devenu quelqu'un avec qui je passe du temps à l'extérieur de nos émissions mais quand elle est venue les premières fois en émission j'ai senti qu'il y avait vraiment derrière cette jeunesse, cette fougue quelqu'un d'exceptionnel aussi, et euh... Je sais qu'on est liés Julie, et donc euh, voilà, derrière notre copilage notre, notre amitié, il y a, il y a ce, que tu, ce que tu développes, ce que tu donnes, et, et je trouve qu'en matière, c'est vrai que tu es devenue experte, et, et c'est vraiment un chemin sur les, les relations toxiques, et sur les, les manipulateurs pervers narcissiques, mais il y a tout, tout le reste, il y a tout ce qu'on voulait euh, introduire dans cette euh, croisière les relations équilibrées, les relations saines quand on sait ce qui n'est pas bon, ben, on aperçoit plus de ce qui est bon et, euh, et tu l'as fait avec, euh, avec beaucoup d'humilité aussi et je voudrais vous remercier ouais. oui. et puis il y a les hommes il y a l'homme euh... bah, c'est vrai que l'année dernière euh... quand, on a, quand on a réfléchi cette première croisière c'était lui. Je me suis dit, écoute, chaque fois qu'on me parle de mes émissions, on dit toujours « Mais à quoi il ressemble ?» et j'ai toujours « Oui, il veut que ça le tire. Oui, »« Mais oui, ce monsieur, avec cet accent, c'est voix. C'est vraiment toujours comme ça qu'on me le présente et, euh, et j'adore. J'adore. Et, et, et donc voilà, l'année dernière, c'était pas possible dans son agenda, c'était possible. Et... Ce que j'aime bah, c'est ce que tu es évidemment Yves, nous aussi on est devenus amis, mais tu es un expert, un vrai expert, tu, tu m'as ouvert aussi des portes quand je parle avec toi, tu, tu me fais entrevoir la beauté de, de, de, de notre image corporelle, la beauté d'une relation tactile, saine, équilibrée sexuellement avec quelqu'un, et donc je te remercie Yves de, de parler avec autant de naturel de, et avec autant d'humour d'un sujet aussi délicat, parce que c'est pas évident et je pense que tu as vraiment touché tout le monde Yves. Il habite, euh, il habite très loin, il habite trop loin. Tu <rire> m'as touché hier Michel quand tu. Euh, après... après ta petite vidéo, quand tu as pris la parole aussi. Tu, tu m'as touché. Et c'est vrai que. Je le dis, mais, mais quand on a aussi euh, évoqué son nom, on dit, il, est, il sera jamais libre, il est, il est partout à la fois, il est. Je n'arrive pas à le suivre quoi. sur Facebook, il est partout et, et, euh, et j'ai osé, osé dire « Michel, est-ce que tu veux bien prendre de ton temps une semaine pour m'accompagner ?» Je n'avais à... pas fini ma phrase qu'il avait déjà dit « mais évidemment, non, sans, du, mais... mais oui, oui, oui, bien sûr !» Donc le, le plus dur, c'était de trouver cette semaine qui, qui correspond aussi à, à, son, à sa légèreté dans son agenda et donc il est là. Je ne pensais pas Michel que tu allais t investir autant, je ne pensais pas que tu allais nous offrir euh, ces, ces réalisations et que tu allais pouvoir capter en effet, comme tu l'as dit hier, les regards, l'énergie. Euh, je, je te connaissais à peine et là je te connais beaucoup mieux et, euh, et, et je me suis dit que je ne m'étais pas trompée non plus en, en te faisant venir et ta disponibilité, ton enthousiasme, ton optimisme. Est-ce que tu nous as donné, est-ce que tu, tu, tu, tu vas nous, nous continuer à nous donner Parce que ces vidéos c'est vraiment quelque chose qui reste, Michel Poula. Et ça fille de cœur, parce que tu as mis tu as un message ce matin en disant « Merci à mon parrain de cœur qui à mon avis maintenant devient ton assistante. » C'est ça Je pense que... <rire> Coach ou, euh, ou quelque chose je vais, je vais les frustrer s'ils ne veulent pas prendre la parole voilà moi je voulais remercier Sylvie euh, bah de m'avoir permis d'être ici parce que j'ai passé j'ai vécu une expérience magnifique, je voudrais remercier tout le monde aussi, vous voir comme ça tous les matins au réveil à l'éveil énergétique c'était voilà, wow, vraiment wow donc merci beaucoup à tout le monde de nous avoir donné tout ce que vous nous avez donné et je pense que voilà. Voilà, nous sommes à quelques minutes de l'aéroport et je voulais juste faire ce petit dernier mot, ici encore au soleil, sur notre bateau, sur ce, ce qui nous a ancré pendant une semaine. Alors c'est vrai que j'adore cette chanson euh, d'Aubert qui dit voilà, c'est fini, c'est un peu ça. Mais euh, comme je viens de le dire dans mon dernier discours, c'est jamais fini, euh, quand c'est fini il y en a encore, comme dit Stromaï, pour le citer aussi, et c'est vraiment le début d'une belle aventure entre nous, il fallait à euh, un moment donné que nous soyons tous réunis, parce que c'est quelque chose, quelqu'un, quelque part, Quelques-uns qui ont décidé de nous mettre en lien euh, cette semaine. Voilà, et on l'a fait, on l'a réussi. Il n'y a pas eu de couac. Et rien que ça, euh, c'est fort. Et maintenant, c'est le début d'autre chose qui se met en place. voilà. Merci beaucoup, je suis pleine d'émotions, je suis heureuse, je suis tout simplement heureuse, je vous aime, je vous envoie plein d'amour et j'ai eu des, des remerciements maintenant en disant Sylvie, si tu, tu savais l'importance que tu as quand tu es sur antenne et sans toi ma journée n'est pas pareille, sans toi ma journée n'est pas pareille, ça c'est un truc, sachez que quand je prendrai la parole, dorénavant je penserai à elle qui me l'a dit, à vous, mais à tous les autres qui ne sont pas là avec nous mais qui sont en pensée avec nous, je vous aime.